Non, ma journée de challenge démarre Allah a dit une heure de pilates c'était très dur La journée démarre à peine je rejoins le deuxième cours la musique. je me suis fixée comme objectif 5 cours, j'arrête pas avant 5 cours ça fait 5 heures de sport non stop je vais faire jouer ma tête, mon cerveau pour que vraiment j'aille jusqu'au bout premier cours pilates done